cadeau complémentaire ou Père Noël secret Découvrez 5 petits jeux vraiment pas chers. Punto est un jeu de type puissance 4. Le but Aligner 4 cartes de sa couleur. A son tour, on pose une carte à côté d'une autre ou carrément dessus si notre chiffre est plus grand. Cartzel est un puzzle de cartes. Le but est de reconstituer une image en superposant des cartes. Et si c'est trop facile, chaque boîte propose plusieurs défis supplémentaires. Mada est un jeu de bluff. Pour gagner, il faut avoir plus de figues que les autres. Et pour gagner des figues, il faut poser ses cartes par ordre croissant. Une erreur, et c'est l'élimination Les microgames sont des jeux minimalistes qui tiennent dans un porte-carte. Construisez une ville, dévorez des proies, ou fabriquez la plus belle rizière en moins de 20 cartes. One Card Dungeon est un petit jeu de dés en solo, composé d'une carte et de quelques dés. Pour gagner, il faut explorer les 12 niveaux du donjon en battant tous les monstres.